Donc c'est la deuxième partie, parce qu'on a eu un trompage de bouton, donc deuxième partie de l'émission Radar numéro 53 du jeudi 7 juin 2018, réprimée en mai, déprimée en juin. Et justement, je voulais reprendre sur qu'est-ce qu'on peut savoir du futur. Donc l'État-nation français, parce qu'il faut l'appeler comme ça, a validé une commande de grenades pour 17,5 millions d'euros. Voilà, donc la répression n'est pas finie. Vous pourrez trouver tout ça sur HTTPS, RTPScentraledesmarches.com, euh, marché public, Paris, truc machin bidule, acquisition de grenades et de moyens de propulsion pour les besoins de la gendarmerie et de la police nationale, voilà. Et donc ce, ces 17 millions d'euros, ils sont ventilés euh, comme ça. Donc il y a Nobel, sport, parce que c'est des, des sportifs, des, ce sont des pacifistes et des, et des sportifs chez Nobel. Donc sur les 17,5 millions d'euros, eux, ils vont simplement gagner. 11 millions 887 133 euros. Voilà. Après, il y a Alcetex, donc c'est eux qui ont fabriqué la fameuse grenade GLI qui a arraché la main de Maxime à Notre-Dame-des-Landes. Okay. Il y a un lien qui confirme que c'est bon, ça a repris les autres. Génial. De... Voilà. Génial. On s'excuse. Bah, c'est nous, on s'excuse. Trompage de bouton, on a, on a coupé alors qu'on croyait que. voilà. Donc, terrible. je disais, il y a Alcetex, ce sont ceux qui ont fabriqué la, la grenade qui a arraché la main de Maxime à Notre-Dame-des-Landes. Eux, sur ces 17,5 millions d'euros euh, de commandes validées par le gouvernement français, ils vont prendre 5 288 220 euros. Et il y a une société allemande, Rheinmetall Waffe Munitions, qui, qui elle va prendre une toute petite part de 358 800 euros. Donc, euh, mais ça c'est des c'est pour le LBD 40, pour.. Euh, les, les, ces fameux LBD40 dont j'avais parlé moi euh, euh, par rapport à 2015 quand j'avais écrit un article terrorisme institutionnel. Un jeune qui avait été euh, tiré au, au, au lanceur de balles de défense le 14 juillet dans un parc alors qu'il jouait avec ses amis et qui avait failli mourir d'une hémorragie interne et ses amis l'avaient... Euh, traîné sur 500 mètres pour le ramener chez ses parents et son père a, avait pris sa voiture et était parti euh, aux urgences donc c'est Amine Mansouri euh, 14 juillet 2015 et ça a préfiguré toute la montée c'est à dire après bon euh, que ce soit euh, euh, Ré, euh, Rémi Fraisse c'était avant mais après Adama Traoré euh, Théo c'est à dire que tout ce qu'on nous, nous présentait comme étant des espèces de, de bavures euh, sont des, des choses récurrentes d un, d un, qui sont les résultats en fin de compte de marchés parce que ce sont des marchés publics, c'est de l'argent public il faut bien voir que tout ça, c'est pas la faute à pas de chance. C'est-à-dire qu'on euh, pourrait très bien décider d'empêcher les armes de jet sur les manifestations. C'est ce qui a été réclamé d'ailleurs après la mort de Rémi Fraisse par, par, par tous les militants, d'interdire sur des manifestations qui sont non violentes qu'on puisse jeter des grenades, jeter des gaz lacrymogènes. Moi, c'est ça qu'il qui faudrait très rapidement définir, parce que utiliser des armes contre des gens qui ne sont pas armés, euh, ben, ne serait-ce que le principe d'égalité euh, qui je crois se situe entre la liberté et la fraternité euh, ben, il n'est franchement pas respecté là. Il, y a, il, y a, il y a ce qu'on appelle une dissymétrie voilà. d'après euh, toi qu'est-ce qu'ils vont faire des stocks qui restent Eh bien les stocks qui restent alors justement là déjà ils en ont utilisé plus de 11 000 grenades qui ont été tirées à Notre-Dame-des-Landes depuis le, le 9 avril dernier Donc, euh, les, deux, les deux mouvements d'expulsion, les destructions euh, oui, euh, les stocks ont été grillés et donc c'est pour ça qu'on qu signe des, et qu'on valide des nouvelles commandes et, et, et donc il fallait que les gens sachent que des salons comme Millipol ou comme le salon Eurosatory qui va se tenir aussi en, en juin euh, qui sont des salons euh, de, de l'armement qui sont présentés comme des salons de la défense et eh bien ce sont des salons qui sont accompagnés par les institutionnels et qui accompagnent des industries privées qui réalisent des chiffres d'affaires énormes euh, en 2016 l'industrie a, euh, pas pas il y a pas longtemps. 160% d'augmentation c'est à dire lettre. que petite, petite lettre euh... un livre. oui oui j'ai eu la lettre de Georges Krasovski parce que j'ai promis de toujours m'opposer au salon euh, Eurosatory et donc c'est quelqu'un qui, euh, qui avec Albert Jacquard euh, avait une attitude correcte parce qu'il faut bien voir qu'on lutte contre les salons qui, qui tue énormément de victimes à travers le monde. Donc on ne peut pas transformer ça en des espèces de kermesses euh, festives comme le font les désobéissants. Et en plus quand on sait que les désobéissants c'est un mouvement qui a été créé par un certain Xavier Renou et que ce Xavier Renou a participé au coup d'état de février 2010 qui a viré le porte-parole national historique du réseau Sortir du nucléaire qui était Stéphane Lhomme euh, en ne respectant pas les statuts de l'association qui est parti à Copenhague euh, avec des milliers d'euros d'argent militant, avec sa compagne, dans un hôtel et tout ça, pour se faire mousser, qui s'est acheté un micro-ordinateur. Enfin, ces gens-là, personnellement, moi, je, je ne les fréquente pas, je ne veux pas les fréquenter, mais je tiens à dire qu'il allait dénoncer, parce que c'est à cause de lui que mon association, les jeunes-vigilants de Taverny, n'a jamais été inscrite à l'agenda du réseau, alors qu'on jeûne tous les ans pendant 4 jours contre les armes thermonucléaires françaises. Et ça représente... Que... Oui, c'est du 6 au 9. Août. Donc le 6 août c'est l'emploi d'une bombe au plutonium sur la ville d'Hiroshima, euh, à l'uranium sur la ville d'Hiroshima et le 9 août c'est l'emploi d'une bombe au plutonium sur la ville de Nagasaki et n'oublions jamais que le 9 août le dictateur Staline qui était au courant de la chose en profite pour déclarer la guerre au Japon sachant que le Japon est à genoux, exsangue, pour pouvoir récupérer les îles couriles. Donc on voit bien que ces gens-là sont réellement ignobles. Ils n'en ont strictement rien à foutre, des peuples. Euh, Sachons-le bien, même si effectivement la Russie a payé le plus lourd tribut pendant la Seconde Guerre mondiale, ce n'est certainement pas pour libérer euh, les, les gens qui étaient dans les camps de concentration. Parce qu'il faut voir que les camps de concentration en URSS ont fonctionné à plein régime pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Donc, Évitons comme aujourd'hui... Et, et, et même avant, bien sûr. Aujourd'hui, par exemple, euh, l'Union Européenne et les États-Unis d'Amérique soutiennent euh, des mouvements en Ukraine qui sont des mouvements nazis, pas néo-nazis, des mouvements nazis gros, qui ont... pris Je il à dire qu'il y a Tony qui nous regarde, Oui. Mais aussi Virginie qui salue ont... euh, tous les... Vir Virginie, Tony, bonjour, bonsoir plutôt. Et donc, c'est les gens qu'on soutient en Ukraine, parce que c'est quand même une guerre qui depuis 2014 a fait plus de 15 000 morts, ce sont des gens qui ont préfiguré par les pogroms et par les exécutions sommaires de juifs en Ukraine tout ce que les Allemands vont faire par la suite. C'est-à-dire que ce sont ces gens-là qui ont exterminé en masse les juifs avant même que les nazis le déclarent et le fassent. Et aujourd'hui... Oui. Ouais. Salut Tony, euh, j'ai aucune animosité envers toi, mais je vais t'expliquer une chose. Si tu pouvais arrêter la répétition avec euh, tes accusations à propos de JB et d'Agnès B, euh, on se sentirait mieux. Je ne vois pas ce que tu as à reprocher à qui que, que ce soit. Agnès B, elle est très bien, JB, il est très bien. Voilà. Maintenant, si tu veux t'exprimer sur cette radio, tu viens, mais ta carte est libre. N'hésite pas, mais arrête la répétition, sans déconner, c'est lourd. Voilà. Bon, ben voilà, au moins, c'est ça la liberté d'expression. C'est-à-dire que nous, on est là en direct tous les jeudis de 20h30 à 21h30. Tony prendre, le donne, il vient, non, il prend le micro. S'il a des choses à dire, il les dira. Et puis, ben, nous, on lui répondra. Voilà, C'est-à-dire que c'est ça, la démocratie, c'est le débat. Mais à partir du moment où euh, c'est univoque et ça devient répétitif, et eh bien c'est plus du débat, c'est de la propagande, gens, et je dirais même à la fin ça finit par être du, un du, un dénigre, du dénigrement. Moi personnellement, j'ai des abrutis comme latique Bonnet des gens que je connais ni d'Ave ni d'Adam, qui se, que se que permettent de me traiter de nazis, de conspirationnistes, ces gens-là ne sont ni journalistes ouais. ni quoi que ce soit. Ouais, ouais, ce sont puis, des puis, gens. Ça, Tony, des euh, bien bien. Bien. Oui, mais mais effectivement, mais mais, mais quand, quand ces gens-là m'attaquent et que des abrutis pourraient pour très bien, bien me tirer dessus en croyant que je suis un nazi ou, ou un révisionniste. Ou... Oui, mais bien sûr, mais je suis diffamé, insulté, mais à la limite, lui Tony, ça lui fait ni chaud ni froid. C'est-à-dire que aucun moment, quand j'ai été pendant quatre mois privé de Facebook pendant les élections présidentielles. Ciel, où je dénonçais tous les enfoirés d'insoumis ah. et toutes sais, ces saloperies, en aucun moment il a bougé son cul Tony Le Denis. Ah. Voilà. Pierre est là, voilà, voilà. Est à oui. propos de la cave parce que Tony oui, la cave. Il est présent, il est. Voilà, la question qui pose, c'est Emérech qui propose la cave pour tous, alors qu'il a vu. Dû sur ciel en pour Voilà, il te rencontre des propriétaires. c'est propriétaire. un, un immense pour le droit, non Je ne suis pas vraiment propriétaire, c'est ma mère qui a un spécieux et pour l'instant c'est toujours à ma mère de me posséder. Donc à ce j'en hériterai avec mon frère, voilà. Mais, mais j'ai jamais dit que je voulais habiter dans une cave, j'ai dit que je voulais faire des films dans une cave. Quoique mon prochain film. D'abord j'ai fait un premier film dans une cave avec toi là et ouais. puis j'envisage de faire un, un film plus long dans une cave, oui mais surtout, j'ai pas dit euh, je pas spécialement dit je voulais habiter dans une cave, je crois pas, ou ouais. alors je l'ai peut-être dit, mais soit il y avait un contexte, soit euh... je sais pas. Hein, je... Euh, ouais, je sais pas. Bon, de toute façon j'ai jamais dit non plus que j'étais un visionnaire, je crois pas. Euh... Il y a le truc du gage, là. mais gage, ça veut dire groupe anarchie juif expérimental. Alors ça ne veut pas dire que c'est révolutionnaire. Ça veut dire que c'est anarchie juif expérimental et que c'est un groupe. Bon alors après la révolution... Euh, -être oui, la est révolution. être que tu as dit tous non. dans une cave. Oui, alors je l'ai peut-être oui. dit dans Un Nuit debout, euh, j'ai lancé ce slogan qu'au lieu euh, de faire des manifs république-nation, qu'on pourrait peut-être le faire dans la cave. Mais voilà, mais c'était une proposition euh, de convergence des caves. Oui. Voilà, de convergence de la cave. Maintenant après Tony euh... ah, dit ce que tu veux moi je prends après si tu veux venir le dire ici oui, là, le sûr. soir je n'ai pas de c'est welcome voilà je n'ai pas d'objection je pas, de... pas de maintenant tu... Tony dit ce qu'il veut oui de... bah, c'est à dire quand je vois Tony généralement il dit bonjour je, vais, je... je vais te le vois oui, avec Et il me dit bonjour le gentiment et moi aussi oui après euh... Après, les gens... Après, que ce soit répétitif, je ne sais pas, c'est un défaut c'est as répétitif et ah bah Moi, je, je pas de répéter, ouais, la, la, la Là, tu as assisté à mon tournage, je suis ouais. quand même assez répétitif, euh, oui. je crois qu'elle va venir, euh, oui. je ne peux plus pas, assez on ne peut pas reprocher à Tony d'être répétitif. Je ne sais pas où est Nina. Voilà, non, c'est Katia, Katia. Ah, je ne sais pas où est Katia. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Et là, je sais où oui, est Nina, elle est voilà, là, voilà, elle est voilà. là. Bon, je remercie Nina, moi ce que je, je regrette, c'est que j'avais demandé à, à des étudiants ou des lycéens de venir pour prendre la parole, pour... Parce oui, parce que c'est le but de radar et donc je vous donne rendez-vous à jeudi prochain et là ce sera notre émission sur l'esclavage et l'esclavage moderne. Voilà, à jeudi prochain Alors Tony, t'es le bienvenu, si tu veux, tu viens